Woo! Nouméa, le 9 septembre 1970 Chers tous, je commence à m'habituer à la vie d'ici. Au début, on dort très mal vu qu'il y a des heures de décalage horaire. Il fait aussi chaud qu'en France au mois d'août et c'est le printemps. On équipe des usines pour l'extraction du nickel. Enfin, les plages sont belles et le week-end nous nous baignons. Patrice Nouméa, le 1er octobre 1970 Je n'ai encore jamais passé les fêtes de la Toussaint avec une chaleur pareille. Les fleurs des arbres fruitiers tombent et on commence à voir apparaître les fruits. Patrice Nouméa le 6 octobre, le 1970. 19 octobre 1970. Chers tous, tous j'ai été obligé d'ouvrir un compte la à la Banque de Chine. Courrier. Le week-end dernier, il ne faisait pas très sud-ouest Et on n'a pas pu aller à la plage. Je vous embrasserai, Patrice. Patrice. Nouméa. Le 8 novembre 1970. Chers tous, je me suis acheté un magnétophone. Ce week-end, il, fe... il fait mauvais temps. On ne peut pas aller à la plage. Je vous quitte en vous embrassant tous très fort, Patrice. Nouméa. Nouméa. Nouméa. Le 6 décembre, décembre 1971. Chers tous, bien chers tous, chers tous, n'ai pas l'impression de un à Noël à car, car il fait je ne fais pas trop de aujourd'hui. un beau souvenir. Je pense et que le reçu ma portée à l'élever. et s'envole comme des papillons. Je vais me décider à passer mon permis de conduire. J'ai quelques économies sur mon carnet de chèques à la Banque de l'Indochine. Je vous quitte en vous embrassant tous bien fort. Patrice, Patrice. Nouméa, le 31 janvier 1971. Bien, chers tous. Voici que je quitte Nouméa pour aller travailler en pleine Brousse, à les 250 coups. km d'ici. Le 7 février, il y a un mois que je m'étais fait inscrire. Bien chers tous. Présent, je revois ici depuis que je commence à m'acclimater. On, on est logé par la toujours beau beaux, je vais le week-end à la plage. avec chambre et cuisine Je vous quitte on vous en vous embrassant. On travaille en bord fond. de mer, Patrice. Après le boulot, on va plonger car il y a de beaux coquillages et des poissons. Ray, Napoléon, etc. Je vous embrasse tous, Patrice. Nouméa. Nipoul. Le 7 mars, le 21 mars 1971 Bien chers tous, bien chers je tous. profite d'un moment de l'écho pour vous envoyer les 28 ans en 1971. Je ne vous ai on pas écris la semaine dernière car les avions dans ces airs avec à copains et comme Lundi je vous quitte en Nippoul. tous vous tous bien j'espère que vous n'avez pas foi, a été gâté pour ces 8 ans. Aujourd'hui, Je vous quitte en Nippoul, on a pris quelques poissons. On a vu une belle tortue qui devait peser près de 200 kg, mais on n'a pas pu l'attraper. Grosse bise, Patrice. Nouméa, le 2 mai 1971 Bien chers tous, je commence à en avoir ras-le-bol de, en, avoir à bol de en ce moment, je prends des leçons de conduite et je commence, de de je commence à en avoir de Je vous quitte en Nouméa. vous embrassant tous bien fort. Nous, Atrice. Le 23 mai 71. Bien chère, ce week-end a été ensoleillé. Depuis 15 jours, on a Nouméa. changé d'hôtel. Nous-mêmes, Nous On est dans un studio avec cuisine et salle de bain. Je vous quitte en vous embrassant tous bien fort. Patrice. J'ai eu mon permis de conduire. Sitôt rentré en France, je m'achète une voiture. Patrice. une belle comme des